Hey salut à tous c'est Matroskia, on se retrouve aujourd'hui pour un Halo Culture sur nos chers amis les brutes. c'est parti Tout le monde connaissant un minimum Halo ou ayant déjà joué aux jeux vidéo de la saga savent déjà ce que sont les brutes. Ennemis emblématiques de Halo, ils sont connus pour leur agressivité naturelle et également leur armement peu avancé mais brutalement efficace. Mais connaissez-vous vraiment tout de ces ennemis et de leur origine les Giralanae, de leur vrai nom, font partie de nombreuses espèces qui furent sauvées par le plan de préservation de la bibliothécaire, à l'époque des Forerunners. Elles ont donc survécu au tir des halos provoqués par les Forerunners. Leur planète natale est d'Oisac. Les brutes, qui sont appelées ainsi par les humains, sont de grandes créatures mesurant entre 2m60 et 2m80 pour un poids allant de 500 à 680 kg. Elles ont une apparence humanoïde, avec des caractéristiques simiesques, rappelant le singe, et à la pilosité abondante. Elles n'hésitent pas à dévorer les cadavres de leurs adversaires, car elles préfèrent la viande fraîche. On devrait le leur donner en pâture. À eux, ça leur ferait de la viande. À eux Pourquoi pas à nous J'ai faim, et sa chair est brûlée juste comme je l'aime. Point intéressant, les Brutes ont leur force qui grandit tout au long de leur vie. Une jeune brute à la force colossale deviendra donc de plus en plus redoutable en vieillissant. L'armement connu des Brutes comprend le marteau antigrave, le spiker, le mauler, le sabre-grenade, une variante du fusil à plasma et le skiwer. Chose à savoir, ces armes ne possèdent aucun cran de sûreté. Au commencement, les Giralanae formaient des clans et se faisaient sans cesse la guerre, certains clans prônant la force brute, mais d'autres étant plus portés sur des codes d'honneur. Malgré leur nature belliqueuse, ils réussirent à atteindre le palier technologique de niveau 4, qui correspond à l'ère spatiale, c'est-à-dire qu'ils réussissent à quitter leur planète natale pour voyager dans l'espace. Néanmoins, ce sont la seule espèce à être retombée au palier 7, niveau le plus bas, après avoir survécu à une guerre nucléaire. Affaibli par des guerres internes, c'est en 2492, quand les Govenants découvrirent le monde natal des Brutes, que ces derniers perdirent toute technologie dans l'affrontement. Ils furent alors intégrés à l'Alliance comme espèce vassale. Les Brutes sont la dernière espèce à avoir rejoint les forces militaires de l'Alliance gouvernante. Les Brutes restaient toujours en guerre et divisés en deux clans, l'un très religieux et l'autre beaucoup plus cynique, cherchant l'affrontement comme Tartarus. Leur utilisation des technologies Forerunner comme de simples objets a fait limiter leur accès des technologies Govenants les plus avancées. Cette décision fut prise en plus de l'inquiétude des élites siégeant au Haut Conseil de la nature belliqueuse des Brutes. En 2525, seuls quelques Giralanae commandaient des vaisseaux peu avant la guerre des Govenants contre les humains. Ces vaisseaux étaient restreints technologiquement, les élites s'inquiétaient que les brutes se retournent contre leurs supérieurs hiérarchiques et que leur mentalité ne crée des conflits. Les brutes étaient même considérés comme dispensables, lancées en masse dans les batailles de l'Alliance, elles pouvaient ainsi satisfaire leur soif de combat. Peu avant 2550, le soldat brut Atriox se rebella contre ses supérieurs élites, ses camarades brutes le suivirent et ont ensuite créé la faction des parias. Pour plus de renseignements sur Atriox, je vous invite à voir le Halo Culture, si intéressant. C'est en 2552 que leur espèce prend véritablement de l'importance, lorsque le prophète du regret meurt des mains de John 117 sur l'installation 05. En effet, les prophètes de la pitié et de la vérité ont ordonné le changement de la garde d'honneur des élites au brut, estimant que les élites étaient incapables de les protéger. Le changement de la garde d'honneur était en réalité un plan du prophète de la vérité de longue date afin de remplacer les élites par les brutes, ce qui lui assurait ainsi un contrôle total sur l'alliance gouvernante. Il avait eu des réunions avec des chefs brutes pour mettre son plan à exécution. Suite à ces événements, les élites estimaient que ce changement était contraire au traité de l'union signé entre les prophètes et les élites lors de leur intégration à l'alliance gouvernante. Au final, cette décision mènera à la mort de vérité et de la chute de l'Alliance. D'ailleurs, avec les élites en bras armés du Govenant, on était en train de perdre la guerre. Les Govenants ont donc perdu leurs meilleurs soldats et en plus, on a gagné un très bon allié, l'Arbiteur. Durant l'après-guerre, quelques Brutes suivirent les élites sur leur planète Sangelius. Ils étaient des hommes de main, des manutentionnaires ou encore des gardes lors de la guerre civile Sangeli... Des attentats bruts touchèrent Sanghelios, mais malgré tout, certaines brutes restaient fidèles aux élites et en fit partie des lames de Sangelios. En parallèle des événements sur Sanghelios, les élites combattaient les brutes à grande échelle avec d'occasionnelles tentatives de paix jusqu'en 2559. Les brutes contrôlées par des seigneurs de guerre continuaient à produire du matériel de plus en plus sophistiqué. Même l'ONI fut surpris de ce bon technologique de leur part. L'espèce était retournée à ses coutumes de clans et de guerres internes, mais avait maintenant la notion de coopération et d'organisation lors des batailles. La population brute sur leur planète Doisak était pour la plupart ralliée à la cause des Paria par admiration pour leur chef Atriox. La suite des événements des Brutes se passe dans la faction des Paria. Pour en savoir plus, je vous invite à aller voir le Halo Culture fait il y a déjà quelques temps par Eridil et moi-même. De plus, nous savons que les Parias auront un rôle majeur dans la bataille du Halo Zeta et que nous découvrirons dans Halo Infinite. En effet, le leader des Parias sur le Halo est le chef de guerre Brut Escharoum. Nous combattrons également de nombreux soldats ou des Brutes plus imposantes comme Hyperius ou Tovarus. C'est ainsi que s'achève ce Halo Culture sur les Brutes, nous les reverrons donc bientôt dans Halo Infinite, ce n'est plus qu'une question de temps désormais. Qu'attendez-vous des brutes dans ce jeu Pour ma part, j'ai hâte de savoir ce que nous réservera la brute et Charum. A bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Natroskia et bien sûr, viva l'eau